pluie, vent, chaleur, trafic, toutes les grandes infrastructures ont été conçues pour résister aux agressions extérieures. Mais ces ouvrages ont aussi une durée de vie. Ils vieillissent et finissent par se fragiliser après des décennies d'exploitation. Cercel, leader mondial en équipement sismique et APAV, spécialiste de la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux, lancent conjointement une toute nouvelle solution de surveillance de structures. En mettant à disposition sa dernière technologie d'accéléromètre MEMS, la plus sensible au monde, est ainsi créé le premier système industriel d'analyse dynamique de structure. L'excitation ambiante de l'ouvrage est suffisante pour évaluer son comportement et ainsi vérifier sa bonne santé sans aucune intervention externe. Entièrement autonome et sans aucune connexion filaire, les capteurs s'installent rapidement sur n'importe quelle structure existante. Transmises régulièrement au centre de contrôle, les données restent accessibles à tout moment pour analyse. L'ouvrage est ainsi surveillé. Les pathologies localisées permettant des travaux de maintenance ciblés, une mobilisation réduite et une optimisation des coûts.